d <laughs> Et salut les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo Donc où je vais vous faire, euh... enfin où je vais pas vous remontrer euh, toutes les cartes que j'ai eu euh, dans le dans la dimension du chaos édition spéciale Donc je vais vous montrer tout ce qui me reste en rareté, parce que je pense que c'est ce que vous voulez Donc euh, je sais, je sais déjà que il y en a une, il y en a deux qui vont partir, ça c'est sûr et certain Donc... Euh... Euh, c'est j'attends la confirmation s'il s'il en a besoin il n'y a pas de problème donc seconde âme pot artiste voilà en rareté euh, euh, radiant Kajin multidimensionnel voilà après donc euh, sli slime berceau gris donc ça ça peut partir alors là les berceaux gris c'est tac tac tac donc j'ai je... Tenez, j'en ai même un deuxième, si ça intéresse. <rire> Après, donc j'ai trois magiciens rouges expérimentés. Donc voilà, je les montre. Trois magiciens rouges expérimentés. Euh, donc deux dididi -Di -Di Berfomet. Voilà. C'est tout à trader. Hein, je le dis, je garde rien. Un sphère Coribo. Voilà. Euh, donc, Licorne, spectre de Kirin. donc Voilà. Après, un Dididi, César, Roi des Vagues. Donc, euh, voilà. Après, j'ai gardé deux Tigres-Fourreurs. Donc, c'est ces deux cartes-là. Je pense que si mon ami Kaosis 69 les voit, eh ben, elles seront pour lui. Et j'ai gardé une Force du Raid Magir en plus. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait. Donc, euh dans euh, les, les éditions spéciales donc la force du chaos voilà donc tout est à trader hein. alors pour trader bien sûr euh, c'est je vous demande un minimum de compréhension donc c'est à dire il euh, y a des cartes qui vous intéressent ok d'accord mais euh, citez moi par exemple des cartes que vous voulez m'échanger voilà c'est tout simplement comme ça qu'on va pouvoir le faire Voilà, et on se retrouve tout de suite donc pour euh, tout ce qui est euh, Batailleville. et ciao tout le monde Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'est tout à fait normal.